Donc je commence immédiatement, euh, donc l'idée ici c'est vraiment, bon dans un premier temps on voulait vous parler un petit peu des promenades de jeunes parce que bon on a fait une tâche en lien avec bon le géocaching mais aussi l'idée de marcher le territoire, puis bon euh, une petite introduction là-dessus, euh, on vous présente aussi ce que c'est le géocaching, les outils qui sont à votre disposition, on vous a fait une petite tâche aussi qui permet de faire, trouver des, tans, des caches, mais aussi euh, faire d'autres types de tâches. Puis bon, évidemment, bien, vous avez besoin d'un téléphone euh, ou euh, d'un appareil GPS pour faire du géocaching, mais on a essayé de penser à, à des façons différentes de faire du géocaching ou sans Internet, donc avec des élèves plus jeunes. Euh, bon, qu'est-ce que c'est les promenades de Jeanne? Jane Jacob, qui est une urbaniste euh, du, des années 60, qui est une visionnaire en fait, euh, qui avait une vision de la ville et de son développement, euh, vraiment au ras des, des pas donc ce qu'on pourrait dire. Euh, puis, ben, ça confrontait à cette époque-là aussi avec des hommes euh, de leur époque, ben, même un peu plus vieux, le Corbusier dans, dans les années 30, qui avaient des visions radicalement opposées. Mais l'idée ici, c'est vraiment de faire en sorte que euh, de retenir que euh, c'est une vision du territoire, une vision de la ville qui a euh, considérablement évolué entre justement au ras des, du terrain, donc regarder ce qui se passe puis essayer de voir comment le territoire est adapté à l'humain, plutôt que dans un bureau puis avec un plan. Donc je vous montre un extrait ici euh, de, du plan voisin de Le Corbusier. Vous avez Paris est en train de tracer une autoroute qui va. Euh, justement traverser Paris, juste au centre vous avez l'Île-de-France donc là il se dit bon euh, ce qui équivaut à peu près au marais, bon on va détruire tout ça, n'est-ce pas, puis on va construire des beaux bâtiments. Donc euh, vous voyez un petit peu l'approche euh, et cette approche-là des promenades de Jeanne s'est imposée euh, euh, même jusque dans des projets vraiment d'envergure aujourd'hui Times Square, donc vous l'avez ici sous les yeux, on avait beaucoup de statistiques des voitures qui circulaient sur Times Square peu sur le nombre de personnes. Puis à un moment donné, bien, il y a des gens qui se sont dit, ça serait le fun que le, de faire en sorte que Times Square devienne pi, piétonnier. Et bien on a mis en place ce qu'on appelle justement de l'urbanisme tactique. Vous voyez ici en arrière les, euh, les cônes orange. Puis bon, on a acheté quelques chaises de patio, on a mis cela, on a regardé ce que ça donnait. Et puis bon, ça a donné justement cette installation là qui est euh, permanent. À une autre échelle, bien, euh, les promenades de Jeanne, Qu'est-ce euh, euh, qu que c'est C'est euh, un mois de mai. C'est en euh, l'honneur évidemment de Jane C'est toute personne peut organiser une marche. Il y a un site web là, et euh, montrer un petit peu le territoire, le quartier euh, où euh, les gens habitent, puis bon identifier bon, les bons coups et aussi les mauvais coups. Comment on pourrait faire en sorte que euh, ce, ce territoire-là devienne plus sécuritaire, ça devienne plus vert et tout ça. Donc vous pouvez organiser euh, vous-même cette marche-là. Moi, j'en ai organisé une euh, il y a quelques temps. Puis bon, euh, c'est vraiment étonnant le genre de personnes qui se présentent là puis qui s'intéressent à cette chose-là. Donc on voyait dans cette formation-là, dans le géocaching dans le fait d'aller dehors, vraiment cette idée-là de citoyen qui s'approprie le territoire, qui apprend à, à maîtriser, à comprendre son environnement. Puis, euh, dernière petite chose, euh, aussi dans le diaporama, juste pour, euh, dans le fond, aborder cette chose-là, vous allez voir que euh, cette vision-là, justement, de l'aménagement du territoire euh, perdure et est même visible aujourd'hui euh, sur Street View. Donc, euh, vous avez, maintenant je suis dans Google Maps, dans Street View, donc en haut à gauche, je peux naviguer euh, dans euh, ce qu'on appelle revenir dans le temps ou la machine à voyager dans le temps, on pourrait l'appeler de même. Et vous voyez, je peux revenir en 2017 et voir dans le fond comment le, le, le territoire, le terrain euh, euh, a été modifié et même que, bon, ils ont fait un peu d'urbanisme tactique justement pour voir avec des comptes si on réduisait la l'espace de la voiture, puis à la place, on mettait des, des endroits pour marcher, qu'est-ce que ça ferait. Puis bon, vous avez là maintenant vraiment beaucoup de vélos qui empruntent cette, cette, ce segment-là. Bref, l'idée de cet atelier-là, c'est, oui, vous montrer le géocaching, mais aussi comment marcher le territoire, c'est important. Dani Merci Steve. Euh, avant de commencer peut-être euh, avec euh, peut-être la petite fonction, lever la main, voir qui, euh, qui connaît déjà euh, Geocaching en fait, euh, pas nécessairement de l'avoir utilisé là, mais euh, connaît l'existence, ont déjà euh, peut-être entendu parler de près ou de loin, ont vu quelqu'un l'utiliser peut-être. Donc il y a Anaïs, Pascal, OK. Donc quand même un certain nombre de personnes qui ont entendu parler euh, de geocaching de près ou de loin. Euh, ben en fait geocaching c'est quoi? Ben, c'est un loisir, ou il y en a en fait qui en font pas juste un loisir. J'ai l'impression qu'ils font euh, ça à temps plein. J'ai découvert ça la semaine dernière, là, mais euh, c'est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher euh, ou dissimuler des géocaches. Donc, hein, tu sais, vous pouvez les rechercher ou encore devenir celui qui cache les géocaches dans divers endroits à travers le monde. Donc, c'est un moyen amusant euh, d'agrémenter les randonnées. Donc, euh, en fait, de peut-être faire des petits détours. Euh, Lorsque vous rendez à destination quelque part ou euh, quand vous attendez, vous attendez, vous ouvrez votre application géocaching, vous faites votre positionnement et euh, grâce euh, ben voilà, au positionnement satellite, ben vous allez être capable de voir s'il n'y a pas une cache qui est dissimulée autour de vous. Grosso modo, c'est une grosse chasse au trésor puis il n'y a personne qui, qui déteste ça. Euh, Merci pour euh, oui. Super. Donc ça vise à faire quoi Donc Geocaching ça incite à la sortie à l'extérieur et la randonnée, euh, peut-être connaître des coins qu'on qu connaît moins, hein, de, de partir à l'aventure, faire connaître des régions, des territoires géographiques, sensibiliser la population à des enjeux urbains et environnementaux. C'est peut-être un peu cet axe-là sur lequel on veut vous amener ce soir, vous montrer que geocaching peut servir, par exemple, à orienter le regard sur des enjeux de quartier, de territoire, pour les élèves autour de l'école par exemple. C'est une idée qu'on va avancer. Donc euh, ben pour commencer en fait Steve, pour ceux qui étaient présents là en tout début, Steve vous a communiqué, des, euh, vous a transmis des adresses euh, sur lesquelles ben, vous pouvez, euh, en fait ben, vous ouvrir un compte déjà à partir du site geocaching.com bien évidemment. Euh, si jamais vous êtes débutant moi je vous conseille toujours de commencer par le site web, explorer euh, avec votre ordinateur dans le confort de votre foyer avec une bonne connexion donc de regarder un peu les, les caches, les cartes, comment ça fonctionne parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctions et après ça vous peut-être télécharger l'application et partir à l'aventure et euh, quitte peut-être à regarder des, euh, des tutoriels en lien avec ça parce que vous allez voir des tutoriels ou des vidéos YouTube mettant euh, en vedette euh, le géocaching, il y en a, ça je, je, je, vous, je vous le promets. Donc euh, voilà, puis pour commencer une fois que vous avez créé votre compte, euh, très important d'utiliser la même adresse courriel de votre compte sur le site web sur votre application, donc vraiment important pour qu'on fasse, pour qu'il y ait un arrimage entre les deux. Et donc bien évidemment du moment que vous commencez, vous écrivez votre destination, votre ville où vous voulez faire du géocaching, la région où vous êtes. Et une fois que ça s'est rentré, bien évidemment on va vous présenter une carte euh, dite sommaire. Euh, vous voyez par exemple que vous avez un certain nombre de résultats, mais moi, comme Steve vient de le faire euh, assez rapidement, je, je fais toujours mon résultat par la carte. Pour moi, c'est plus facile. En fait, ça me permet d'avoir une. Oui, de vous montrer à l'écran, d'avoir une vision géographique d'ensemble et même une géographique par rapport à mon propre positionnement. Donc, euh, moi, je trouve ça très pratique. Et donc, une fois que vous êtes euh, sur la carte, euh, puis que vous zoomez et que vous vous cherchez, hein, c'est très important d'aller activer là, ce que Steve vient faire en haut sur la carte, donc d'activer la recherche de géocache dans la zone, Bien, à ce moment-là vous allez avoir l'ensemble des caches qui sont là, là ça donne une espèce de mosaïque de points euh, pour ceux qui sont pas familiers, là peut-être bizarroïdes, oui, vous allez voir c'est assez simple à lire au final, c'est pas très compliqué. Euh... Si on peut retourner à la slide 17, Steve, ça va être très efficace, On va aller très rondement. Donc, vous avez plusieurs sortes de caches. Vous avez plusieurs sortes de caches. Ce soir, pour nous, si vous êtes des initiés ou si vous commencez à vous initier pardon à géocaching, nous, on va peut-être vous proposer d'aller davantage sur les géocaches traditionnels. Hein? Donc, géocaching, c'est euh, pas juste, mettons, votre bobine de, de, de fil... Euh, 35 mm, euh, c'est comme plus complexe que ça, là. des fois il y a des énigmes, il y a des caches, euh, des fois il faut télécharger des applications spéciales pour accéder à, à la réponse de la cache qui vous permet de loguer par la suite, donc euh, nous on va s'en tenir, mettons, à, à, mettons aux, aux caches traditionnelles, c'est celles qui sont accessibles, c'est celles aussi qui sont accessibles pour vous, si vous voulez créer des, des, des géocaches en même temps. Il y a même des événements, les gens se rencontrent ici, il se met un événement sur la carte, puis bon, euh, il ne c'est jamais identifié où, mais il faut par, par énigme tu te, rends, tu te rends justement à l'endroit où des géocacheurs se parlent. Exactement. Euh, donc si on voit la diapo euh, 20 là, donc euh, assez rapidement là, quand vous allez cliquer sur une cache, vous avez vu, vous allez vous allez zoomer sur la carte, vous allez choisir une géocache qui vous intéresse, et là vous allez avoir de l'information supplémentaire sur la cache, donc son degré de difficulté de, de la trouver par exemple, le terrain, si par exemple c'est très facile d'y accéder ou pas, la taille de la cache, etc, etc. Surtout aussi l'identifiant, donc la personne qui a créé la cache. Alors vous avez un ensemble d'informations, euh, y compris la date de création de la cache. Et donc euh, ben voilà, donc ça ça vous permet de, de bien cibler une geocache. Par la suite, euh, vous avez, et ça je m'adresse là, euh, surtout là, moi j'ai trouvé ça très pratique, vous avez en tout cas du moins sur l'application, ici, excusez-moi, euh, sur l'application vous avez du moins euh, une, une information en fait. Euh, vous voyez la petite flèche rouge là, qui indique par exemple 10, description ou indice. Moi quand ça fait à peu près 5-10 minutes que je tourne en rond et que je trouve pas la cache, bien, des fois je vais, je vais cliquer là-dessus et ça me donne des indices, en fait un indice du moins, pour essayer d'aller voir, euh, avoir de l'information supplémentaire parce que je ne la trouve pas la géocache, mais des fois en allant sur cette petite description là, ça nous permet en fait d'avoir euh, un indice supplémentaire pour pouvoir mieux s'orienter et la trouver. Donc faites attention là, ceux qui sont initiés aux géocacheurs, il faut faire attention aux euh, géomoldus. Euh, les géomoldus ce sont les, euh, les gens qui ne sont pas des géocacheurs en bonne et de forme et qui pourrait euh, saboter la géocache en tant que telle. Donc, euh, soyez prudents. Quand vous trouvez une cache, ça fait peut-être partie du trill, hein, du plaisir, c'est-à-dire de prendre la cache, de s'assurer que personne ne nous regarde, de, de remplir le petit papier qui sont identifiant, de remettre la cache à sa place sans que les géomoldus nous voient. Il faut se méfier des moldus. Alors, par la suite, oui. Alors aussi, euh, la cache est-elle à jour, Bien, vous avez aussi euh, une petite section où, par exemple, les gens vont laisser des commentaires sur l'état de la cache. Est-ce que la, la cache, par exemple, est toujours là? Je ne la, je la trouve pas. Bien, dans mes descriptions supplémentaires, est-ce que, par exemple, j'aurai des informations qui vont me dire, euh, bien, je ne sais pas, est-ce que c'est la souffleuse qui ramassé, l'a ramassée, la cache, ou tu sais, je ne sais pas trop? Euh, est-ce que quelqu'un l'a... Le, le mis à quelque part, le carrément saboté ou elle n'existe juste plus. Bien, avec les dates qu'on a mis en jaune, ça va vous donner des indices par exemple euh, du moment où les, la dernière fois que la cache a été euh, trouvée ou la dernière fois que quelqu'un l'a jamais trouvé la cache. Donc voilà. Vous l'avez sur toutes les, euh, dans le fond, toutes les, je euh, vois, 28, 28 septembre celle-là, donc ça c'est, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui l'a trouvée qui était sur place randonnée de vélo et tout ça. Exactement. Bon, Une cache, ça ressemble à quoi? Donc, je ne sais pas si vous avez encore démêlé, euh, tout à fait démêlé ce que c'est. Donc, il y a autour de vous, là, vraiment, euh, puis quand je dis autour de vous, c'est partout dans le monde. Là, il y a des caches, donc il y a des gens, il y a une communauté de personnes qui font, qui cachent des objets partout à Montréal, partout dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de s'amuser au départ, c'est rien de moins. Puis bon, les caches, il faut les trouver. Hein. Donc, euh, puis bon, des fois, il faut savoir à quoi ça ressemble une cache. Puis des fois, c'est très, très petit. Là. Donc ici, vous voyez, il y avait un fil qui traînait sur ce poteau-là, qui était là, en plein milieu. Ça, c'est le parc La Fontaine. Puis bon, euh, en prenant le fil, bien, tu pouvais sortir la cache. Et à l'intérieur de, de la cache, il y a un log. Euh, dans lequel tu peux écrire ton nom. Sinon, euh, sur l'application, ce qui est bien, c'est que vous pouvez comme cl cliquer, donc euh, j'ai trouvé la cache, donc ça vous permet d'avoir, euh, euh, vous voyez sur ce compte-là, j'ai 19 caches là, de trouver. Puis, euh, mais ça c'est des, des caches qui sont assez saines, il y a d'autres caches plus complexes, donc celle-ci était à Mont-Tremblant, euh, donc, j'étais avec ma fille. Puis, bon, euh, il fallait, dans un premier temps, euh, trouver une l'énigme pour euh, trouver une façon d'ouvrir le coffre pour pouvoir avoir accès au, euh, au, au numéro, faire l'équation, trouver, dans le fond, le, le numéro du cadenas. Puis, ensuite, faire euh, sortir un petit bout de papier avec un, un élément en, logo, en Lego. Ça, là, c'est vraiment la Cadillac des caches. Ça, c'est la plus belle que j'ai eue euh, à date. Donc, il y a vraiment différents types de cache puis euh, il y en a, comme on disait, un peu partout. Euh, avant, ça se faisait le géocaching, ça se faisait avec un GPS. Donc, il fallait comme prévoir d'avance qu'on allait faire euh, du géocaching, l'envoyer sur le GPS, et puis, bon, sortir le Google jaune, c'était pas très discret. Maintenant, avec les téléphones, là, c'est vraiment, comme le disait Dany, quand vous êtes, près de la cache, ben, vous pouvez regarder, puis bon, aller chercher de l'information, zoomer, et dire, ah, oh, j'en ai une juste pas loin, donc je vais aller voir de quoi elle a. Euh, et, moi, ce que j'utilise, c'est la, la, la version gratuite du compte, donc euh, vous pouvez avoir accès à une multitude de caches. Sachez que vous pourriez avoir accès à des, des cartes euh, hors ligne, à plus de caches. Euh, donc on peut faire des listes aussi donc, avec un abonnement, mais euh, ce n'est pas nécessaire de le faire. Euh, <coughs> Puis bon, il faut comprendre aussi qu'il euh, y a une différence entre euh, la vision qu'on a à l'ordinateur et celle qu'on a euh, à l'appareil mobile. Donc vous voyez ici j'ai les deux caches qui sont très visibles, mais celles ci c'est des caches qui sont en version premium. Là donc ils sont pas euh, euh, en fait qui sont pas accessibles qui ne sont pas montrés ici parce que bon ils sont à euh, ils sont peut-être euh, euh, brûlés puis ici vous voyez petit bonhomme sourire c'est la fameuse cache que je vous ai montré tantôt là, donc que j'ai trouvé donc ça, ça t'indique les endroits où euh, dans le fond tu as euh, euh, trouvé les caches donc ce que vous Jusqu'à maintenant, ce que vous comprenez, c'est qu'il faut avoir un téléphone, il faut être connecté à Internet et tout ça. Donc, ça peut être contraignant euh, pour un projet en classe. Mais on essayé d'imaginer euh, des façons de faire du géocaching sans le téléphone. Peut-être qu'il y a des élèves euh, au secondaire. Euh, bon, à partir de secondaire 1, 2, là, ils ont euh, les, des téléphones, même parfois au primaire. Mais on s'est dit, ce serait le fun sans téléphone de penser à quelques solutions. La première, c'est euh, en faisant des captures d'écran. Donc, vous voyez ici, on peut euh, quand même voir un peu où se situe la cache. Et puis, bien, en donnant des indices euh, à l'écrit à vos élèves, bien, vous pourriez comme prévoir ou proposer là, quelques caches à trouver euh, sans euh, nécessairement avoir accès à Internet. Donc, ça, c'est la version papier saine qui euh, est, est, est quand même intéressante. Donc, la deuxième serait un peu plus nerd, je vous avertis. Donc, quand vous êtes sur le site, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle le GPX. Le GPX, c'est le petit fichier qui s'en va sur, uh, oups, sur ça ici, sur le, le GPS. Et dans ce fichier GPX-là, vous avez les coordonnées. Donc, quand on ouvre ça avec TextEdit ou WordPad, là, vous avez tout ça dans vos ordinateurs. Euh, donc euh, ça vous permet de voir le code comme tel, donc vous voyez ça, c'est le code de, euh, du texte qui est ici, donc qui permet de savoir où la cache, puis bien, vous avez la latitude et la longitude. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Sachez que vous pouvez, avec votre application Google Maps, euh, que ce soit avec Apple ou avec Android, avoir des cartes en plan, des plans en hors connexion. Donc, une petite procédure, là, euh, si vous voulez savoir comment, on pourrait vous montrer, là. Mais il y a une petite procédure sur le web, là, assez simple à, à utiliser. Donc, vous avez juste à aller dans votre compte Google, puis, bon, télécharger la carte qui est là. Puis, bon, vous n'avez pas besoin d'Internet, donc, vos élèves vous, allez, vous pourrez avoir accès à ça. Et puis, en entrant les coordonnées, ici, dans le dans, dans, dans votre téléphone, mais vous pouvez accéder à la cache... Donc, Et puis, bon, ça vous dit où est-ce que vous êtes sur, euh, sur le territoire. Donc, euh, vous voyez ici, je suis en mode avion. Là. Donc, sans euh, Internet, sans de données, bien, vous pouvez euh, vous déplacer à un point XY sans problème. Puis bon, vous voyez, cette cache-là, là, je l'ai complètement trouvée euh, en reconnexion. Puis vous voyez un, un autre exemple de cache, C'est pas grand-chose des fois une cache Ça, ça c'est un log, là, il, est, il est même une cache un peu plate. Euh, ici, euh, autre élément, bien, si vous connaissez bien Google Maps, c'est un projet qu'on a fait au primaire euh, en sixième année où est-ce bon, il y avait un trajet. Donc, vous pouvez prévoir quelques euh, points, quelques caches et puis bon aussi voir cette carte-là sur téléphone, donc mon, mon intention c'est de ne pas vous dire, montrer comment euh, le faire, mais sach, sachez que ça existe. Puis euh, si vous voulez euh, laisser le téléphone, mais ça, ça coûte à peu près 150 euh, l'unité. Donc, euh, je sais qu'il y a des centres de services qui en ont acheté et sont utilisés. Ce qui est bien de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'Internet, mais euh, c'est par positionnement GPS. Puis ben, ça, c'est un peu, des fois, aléatoire. Ça fonctionne de la météo, là, puis positionnement GPS, c'est pas un, un positionnement qui est super précis, là, pour le savoir. Donc, euh, Donc, ça y va par triangulation. Puis bon, euh, notre fameux point GPX c'est tantôt, bien, je l'envoie sur mon appareil avec un petit logiciel qui vient avec l'appareil quand je l'achète. Donc ça, c'est des façons, si vous voulez, euh, d'utiliser euh, la géocaching sans Internet. Puis bon, euh, voilà. Et donc, on s'est dit, ben ce serait le fun de vous proposer une tâche, euh, une tâche qui permet, euh, dans le fond, pour terminer l'atelier, qui permet de travailler les éléments qu'on a vu tantôt avec, euh, avec Jane Jacob, donc s'approprier le territoire, mais aussi avoir une vision citoyenne du territoire, et aussi en même temps faire du GPS. Donc on a fait une tâche primaire secondaire. Vous allez voir, il y a des éléments secondaires, mais il n'y a rien qui n'est pas accessible à vos élèves du primaire. Là. Donc... Euh, et dans ça, bien, il y a un, un certain nombre d'éléments, dont un dossier documentaire qui vous permet de cibler les territoires, donc dans quel type de territoire on se situe, euh, c'est quoi des coordonnées géographiques, c'est quoi le géocaching, euh, comment fonctionnent les méridiens, tout ça pour... Euh, puis bon, un exemple d'enjeu qui peut être traité là. Donc, la tâche que vous pourriez utiliser, puis euh, on a, on essaie de la faire le plus générique possible parce qu'on pourrait pas la, en faire pour chacun des territoires non? Euh, ou chacun des, des, des lieux. Là. Donc, c'est dans un premier temps, c'est de s'orienter, donc euh, à l'aide des points cardinaux avec le téléphone, l'application euh, de, de, de, de positionnement. Donc, voir euh, par rapport à l'école, par exemple, il y a une bibliothèque à, à nos nord il y a une bibliothèque au Sud et tout ça les points GPS qui sont sur les applications justement de boussole, le trajet possible emprunté. et ici, bien, euh, lors, lors de la marche, c'est d'identifier, un, le type de territoire sur lequel je me, je me situe, donc de, de prendre une photographie ou de préciser quel à pourquoi, dans le fond, c'est un, un territoire, par exemple, urbain. Euh, ensuite de ça, identifier un élément patrimonial, donc sur la route, sur le chemin, Identifier une action citoyenne possible. Donc, ça peut être ajouter un stop, ça peut être mettre du verdissement, ça peut être faire une piste de skate, donc pour que les gens s'approprient le territoire. Puis, bon, on vous a mis un élément où est-ce que, bon, on pourrait terminer avec des géocaches. Donc, un, un élément de géocaching dans la tâche qui permet justement de trouver, là, trouver les caches avec les propositions qu'on qu vous a faites, soit avec le téléphone ou avec le papier. Donc, avec un petit retour. Donc, ça, c'est un exemple de tâche qui peut être fait autant au, au primaire qu'au secondaire, qui permet justement de sortir de la classe, puis, bon, avoir un grand citoyen, puis s'amuser, chercher, euh, faire une sorte de chasse au trésor. Dani. Oui, merci. Et simplement vous dire qu'on peut aller euh, très loin dans le sens qu'on peut aller chez les petits euh, pour faire du géocaching. Donc au premier cycle, il y a eu une, au mois de juin dernier, en fait, bien, il y a une activité qui a été menée par une enseignante, euh, rien de moins qu'en maternelle, où par exemple, on a eu... Des appareils géocaching dans le but de construire la représentation de l'espace, du temps puis de la société pour les élèves. Euh, donc oui d'évoquer des faits de la vie quotidienne mais surtout de, de juste prendre conscience des éléments qui entourent l'école puis le quartier et euh, d'essayer de faire une certaine forme de classification de ces éléments géographiques là. Donc pour commencer ce qu'on avait fait c'est, vous le voyez dans, sur l'image, sur la diapositive, c'est simplement de présenter comment ça fonctionne par exemple le positionnement par satellite, donc j'ai un GPS, Puis là quand je posais la question à quelqu'un c'est un GPS, quelqu'un disait oui c'est l'affaire sur laquelle ma mère est toujours dessus quand mettons, elle a conduit la voiture, donc, je disais, ok ouais, on a quelque chose, donc euh, voilà, donc j'ai pu faire euh, donner une petite explication parce que ce que vous voyez sur euh, la photo c'est moi, et donc par la suite euh, ce qu'on a fait, bien, on est parti à la rencontre, parce que préalable à la rencontre des géocaches, parce que préalablement on avait caché des géocaches à côté de l'hôpital, à côté du, dans le parc, à côté des pompiers, à côté par exemple des commerces. Et donc, d'un peu de, de, de guider un peu euh, le, le, le, la vue, en fait, la visite du quartier avec euh, des éléments euh, bien ciblés euh, par l'enseignante. Par la suite, ben, on a demandé aux élèves de simplement dessiner les éléments qui qu les ont marqués, en fait, un élément du quartier, là, vous le voyez sur les dessins. Donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais les trois grandes arches, c'est l'église que vous voyez quand vous sortez, par exemple, du pont Jacques-Cartier, exactement, de le ontario Par la suite, ils ont fait un tracé géographique pour bien consolider, par exemple, leur représentation de l'espace. Et à la toute fin, ils ont fait une activité synthèse en rassemblant. Chacun avait un élément du quartier et ça faisait, par exemple... Une grande murale du quartier, si on veut, avec les éléments, les rues, là, vous le voyez, là. Alors, c'est une espèce d'activité, là, ayant comme point d'ancrage les géocaching euh, en trois temps. Merci. Merci, Danny. Donc, euh, c'est important, là, de commencer jeune, puis euh, on sait que le GPS a beaucoup facilité les déplacements, mais aussi, on a causé un désintérêt, là, donc, on, des fois, les gens se trouvent Regarde, c'est bien des fois de se perdre dans le fond, puis de, de, de, de découvrir que juste à trois rues de là, bien, il y a comme un parc magnifique ou quelque chose que j'avais pas vu, parce que bon, euh, c'est quelque chose qu'il faut développer, un intérêt, une curiosité chez nos élèves, euh, puis ça, ça appartient à l'univers social, pas à personne d'autre. Donc... Euh, euh, on vous a mis quelques éléments justement pour euh, vous intéresser justement au développement comme tel des espaces urbains, donc des choses qui sont vraiment euh, intéressantes et euh, si vous vous intéressez à l'urbanisme. Et pour terminer, je vais mettre dans le, mettre dans le chat euh, ici euh, un badge. Donc, euh, puisque vous avez participé à cet atelier-là, si vous voulez obtenir une reconnaissance parce qu'on sait qu'avec euh, les, les nouvelles conventions collective, une vingtaine d'heures qui aux euh, deux ans qu'il faut que les enseignants fassent comme développement professionnel. Donc nous, on peut vous reconnaître 30 minutes dans ce développement-là. Donc euh, voilà, donc euh, on passe par campus récit pour le faire, il faut avoir un compte. Euh, vous allez pouvoir vous inscrire en utilisant votre euh, adresse d'institution, ça c'est important, et euh, votre, compte, ou par votre compte Google, Microsoft de, de votre centre de service. Et ensuite de ça, ben, euh, euh, si vous retournez sur le lien qu'on vous a donné, ben, vous allez pouvoir euh, obtenir ce badge-là, il va tomber dans votre euh, sac à badge, donc vous aurez euh, ici, euh, les, euh, les, euh, dans le fond, les, le badge dans votre, euh, dans votre compte Campus pour euh, votre reconnaissance. Voilà, donc ça mettrait fin à l'atelier. Donc, on serait dans la partie exp euh, questions, exploration. Donc, si vous avez des questions sur euh, l'utilisation du géocaching, sur une tâche, donc on vous écoute.